Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de Rémi FM. Bienvenue dans votre émission Encre et la Plume. Une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Daouda, Dr Daouda Mohamed Diop. Il est le responsable de suivi et évaluation de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP. Dr. Daouda, merci d'être notre invité ce matin. Merci. Sylvie, c'est moi qui vous remercie de cette invitation, euh, en me faisant honneur d'être votre <coughs> invité de ce, de ce samedi, dans votre émission euh, La Plume. Mm -hmm. euh, c'est Daouda Mohamed Diop, docteur Daouda Mohamed Diop, euh, je suis un pur produit sénégalais de l'université Cheikh Ante Diop, plus particulièrement du département de géographie où je suis passé de la, de la première année à la soutenance de ma thèse de doctorat, de doctorat unique. Et, euh, par la suite, euh, j'ai rejoint la, la COSIDEP, où je suis, où, donc j'assure, la fonction de responsable suivi, suivi, évaluation. Entre temps, je suis passé par quelques petites structures Notamment à la, la Croix-Rouge sénégalaise, où j'ai été volontaire et secouriste de la Croix-Rouge sénégalaise depuis, depuis 2007. Et j'ai eu à travailler là-bas dans le cadre d'un programme de surveillance à base communautaire. Et aussi au niveau de quelques collaborations de recherche avec, euh, avec Enda, Sané, Enda Santé et éventuellement le, le ministère de la Santé. Mais bon, bref, tout oh. mon parcours peut-être se résume au, au sein de l'université de séhanta le département de géographie où j'ai fait mes humanités. Mm. Donc, euh, parlant de, de moi, bon, bref, c'est une petite courte carrière et, et qui vient de commencer et, et qu'on espère, en tout cas, qu'on est en train de prolonger au sein de la, la COSIDEP. D'accord. En tout cas, merci d'être notre invitation. Merci pour cette présentation parlez-nous un peu de la COSIDEP euh, qui est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique parlez-nous un peu euh, de son rôle, ses activités et c'est quoi son objectif Oui, euh, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique est une organisation fêtière qui regroupe plus de 5, 75 membres donc composée en grande majorité euh, d'associations ou de, de, des syndicats de l'enseignement, de l'association de des différentes de, de, de, de structures de, euh, de, de l'association des parents de rêve, l'UNAPES et, et la FENAPES. Euh, nous avons d'autres organisations comme ActionAid, nous avons d'autres comme FAWE, plusieurs structures en tout cas, d'autres organisations qui qui font euh, partie de, de la cosidep En plus de cela aussi nous avons euh, euh, la presse, aussi nous avons des acteurs de la presse qui sont. Donc c'est une organisation composite, multiple mm -hmm. et maintenant qui se retrouve au, autour d'un essentiel d'un secteur qui est l'éducation. Et donc c'est ça la cosidep avec comme mission euh, d'assurer l'accès gratuit et durable des, des, des, de, de, de, de tout le monde donc de, de l'éducation et nous en tant que COSIDEP notre rôle nous avons un rôle d'éveil de réflexion stratégique, euh, d'appuyer ou en tout cas de mettre en place des initiatives et maintenant de les, de les capitaliser pour permettre notamment à, à l'État de s'en approprier et faire en sorte que ça. Et d'ailleurs même dans ce cadre, je pense que la fameuse initiative Oubi Tei est une initiative de la COSITEP et la COSITEP dans ses activités a eu même à... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fameux quotas sécuritaires mmh. et donc c'est à la suite d'un travail acharné, long où en tout cas on a démontré de la nécessité que ça ne contribuait pas en tout cas à, à, à, à, à une bonne qualité, à une formation des enseignants, que progressivement on est, on est arrivé à ce que depuis 2000, 2019, si 2015 il n'y a plus de, de, de quota sécurité et ça c'est un travail de la COSTEP maintenant en dehors de cela aussi nous sommes donc un acteur à, à cheval entre dans une grande mesure l'État en, en tant que gouvernement et les autres acteurs de l'éducation notamment les syndicats, les enseignants. Donc, la COSIDEP, c'est l'école, une école gratuite. La COSIDEP aussi, c'est œuvrer pour que l'anglais, différents engagements auxquels l'État du Sénégal a souscrit, que ces engagements-là puissent être respectés. Et nous sommes là dans le cadre de rôle de veille d'alerte pour notamment euh, une éducation de qualité mais qualité comprise sous un angle beaucoup plus vaste. Parce que quand nous nous parlons de qualité, nous nous disons qu'il faudrait créer des enseignants suffisants. Mm -hmm. Et quand nous parlons de qualité, nous disons qu'il faudrait euh, que l'environnement des apprentissages soit, soit bien fait, soit amélioré. C'est quand, quand nous parlons euh, d'écoles dans lesquelles peut-être l'enseignant le, le, le, n'est pas obligé de recevoir 100 élèves dans une classe. Donc, que les élèves puissent accéder à des toilettes, que les élèves puissent avoir de l'eau, qu'ils puissent y avoir un gardien, qu'ils puisse y avoir de la sécurité et qu'il n'y ait pas de, de canton tout autour, que les élèves puissent avoir un arbre quand ils sont en euh, récréation. Donc, le fait en sorte que l'école soit véritablement euh, euh, le même cadre que, que, que, la, que la famille, c'est-à-dire que l'enfant, en quittant la maison qu'il n'ait pas envie, quand il est à l'école, qu'il n'ait pas envie de retourner chez lui. Donc, c'est sur toutes ces conditions-là que dans lesquelles euh, les élèves doivent aspirer que la COSIDEP travaille pour que euh, ces conditions-là puissent être, puissent être atteintes. Et au-delà de cela, il y a des engagements aussi, l'État du Sénégal a souscrit des engagements nationaux, notamment par exemple la loi 2004 sur la scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans. Et nous sommes là aussi, parfois, pour rappeler à l'État, c'est vous qui avez signé cette loi de 2004, donc il faudrait que tout le monde, et c'est de faire en sorte aussi pour montrer que eh, ces inégalités qui existent puissent être résolvées, c'est-à-dire le fait qu aujourd'hui, eh, que l'État du Sénégal a dit que, que l'obligation de l'éducation éduc... est un droit mm -hmm. et qu'aujourd'hui nous avons, nous assistons à des élèves euh, aujourd'hui dans notre dernière étude de 2016, il y avait 1,5 million d'enfants qui sont hors école et c'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ces élèves-là puissent puissent puisse, euh, être dans des, dans des établissements, dans des lieux d'apprentissage futurs que ce soit dans, dans une école ou dans un DARA ou dans un atelier d'apprentissage de, de, euh, en tout cas c'est de la responsabilité de l'État et nous sommes là pour lui rappeler cela et nous avons aussi en dernier lieu les engagements internationaux, nous avons l'ODD4 sur lesquels il y a un certain nombre de, de cibles et nous sommes là pour rappeler l'État et nous sommes déjà en 2023 et donc c'est pour un booster l'État, lui montrer que ce n'est plus loin, nous sommes, nous allons vers 2030. Comment faire en sorte que les engagements auxquels nous avons souscrit ensemble et l'État en premier, que ces engagements-là puissent être, puissent être atteints, puissent être atteints avec succès et il y va. Donc c'est un peu ce, ce rôle de vigie, ce rôle de veille, ce rôle d'alerte, mais surtout de réflexion et de proposition stratégique que joue la dans, dans le secteur de l'éducation. Mmh. Mmh. Mmh. Euh, une question que j'avais pas noté, peut-être. Euh, le, le collectif des gouvernements scolaires soit une réduction donc, du programme euh, quel est l'œil de la COSIDEP qu'est-ce que vous en pensez est-ce une bonne idée euh, c'est une énième demande parce que si vous vous souvenez nous même en tant qu'organisation de la société civile nous avions exprimé cette demande que euh, par rapport à ce programme scolaire et ces curriculaires qui est plus une sorte de, de bourrage dans son clubisme qui ne dit pas son nom. Je vous donne l'exemple. Nous, quand on était en 3, 3 terminal, on vous disait que, par exemple, en histoire et géographie, vous avez 52 leçons. Et donc, ça, on s'est rendu compte et euh, ça c'est un constat qu'on avait déjà fait en tant qu'acteur de la société. On se disait qu'il fallait qu'on revoie cela. Mais une autre opportunité s'est présentée, c'est-à-dire que la COVID-19 COVID a montré que quand les gens se sont rendus compte que la période de, de couvre-feu et d'instauration de l'état d'urgence pendant plus de deux mois, les gens se sont rendus compte qu'il fallait aller vers des examens. Et ils ont trouvé la stratégie d'alléger mmh. le programme. <coughs> le programme, Les gens se sont rendus mmh. compte que les résultats étaient meilleurs. Donc, euh, ce sont deux constats que peut les, les, les, la grève des élèves qui vient dire qu'il faut une réduction des programmes ne vient que confirmer. Mmh. Mais nous nous disons que, et, oui, pour, euh, nous sommes ouverts pour euh, un allègement d'ailleurs même il faudra réfléchir quel est le format est-ce que nous voulons un allègement est-ce que nous voulons une refondation de l'école dans sa globalité il, il appartient aux, aux autorités d'en décider mais quoi qu'il en soit nous disons oui mais il faudrait que, que des préalables soient soient mis en place ces préalables c'est-à-dire que d'abord euh, dans cette refondation ou en tout cas dans cette révision des programmes qu'on entre par les demandes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des, des parents d'élèves qui souhaitent euh, disposer d'autres offres par exemple, qui, qui souhaitent que leurs enfants aillent dans l'Ondara, qui considèrent que peut c'est pour eux leur, leur vision. Peut-être pour d'autres, il faudrait que l'école puisse prendre en compte des dimensions. Pour d'autres, pour d'autres, pour d'autres. Donc, faire en sorte que l'ensemble de ces demandes exprimées par les, par les, par les parents d'élèves, que ces demandes-là puissent être prises en compte dans, dans, dans, dans la révision. Mais aussi, qu'ils sachent que c'est un processus qui va, qui va prendre du temps. Parce que quand vous regardez les dernières assises nationales de l'éducation euh, qui ont permis d'aboutir à l'approche par les compétences, ça a duré 15 ans, donc de 2000 à 2014. En termes de coût, ça nous a coûté 12 milliards. Donc quand vous touchez au programme, vous, êtes, vous touchez au manuel. Donc vous touchez, vous êtes obligé de prendre des personnes qui vont être formées pour en tout cas vulgariser tous ces aspects. -là. Donc c'est un processus long s'il est nécessaire quand même donc dans ce cas précis, il faudrait que ce soit inclusif, il faut s'ouvrir à tout le monde il faut écouter tout le monde et que ce processus-là soit aussi participatif participatif dans le sens que demain, et nous avons vu des élèves qui ont dit qu'il faut qu'on aille vers ces révisions-là. Donc nous avons besoin de s'ouvrir à eux, nous avons besoin de s'ouvrir aux parents d'élèves, nous avons besoin de s'ouvrir aux partenaires techniques et financiers. Et en finalité, et d'ailleurs même, réfléchir d'abord sur la finalité pour ensuite maintenant élaborer le programme que nous voulons. En termes de finalité, si l'école et le laboratoire dans lequel nous devons produire le type de Sénégalais que nous avons besoin. Que ce Sénégalais-là puisse être le Sénégalais qui doit porter les rampes de l'émergence vers 2035. Donc que ce soit euh, un Sénégalais à la fois enraciné dans nos valeurs, dans nos valeurs culturelles, euh, religieuses, etc. Mais aussi ouvert au monde parce que nous sommes dans un processus de, de, de, de mondialisation et que nous vivons aussi dans une sorte de compétence. Donc nous avons besoin d'un type de Sénégalais qui puisse rester lui-même, mais qui puisse s'ouvrir pour être compétent, pour être compétitif par rapport aux autres, aux autres euh, dimensions euh, que, dans lesquelles le monde est. Donc, un monde fait de compétition et nous avons besoin d'être bien armés pour pouvoir euh, participer à cette compétition-là. D'accord. Euh, docteur, euh, parlons à présent. Actualité, actualité. Lors des manifestations, il y a une semaine, euh, il y avait même une élève qui est décédée. D'autres élèves et enseignants ont été arrêtés. Euh, conséquence, aujourd'hui, les enseignants sont en grève, désertent les salles de classe. Euh, les élèves dans la rue, euh, pas plus tard hier, pour exiger la, libér la libération de leurs camarades, notamment euh, ceux qui sont en classe d'examen en troisième et en classe de terminale. De la COSIDEP, car ceci euh, risque donc euh, de compromettre les chances de relever le défi d'un bon déroulement euh, normal des apprentissages. Oui, euh, première position, c'est que euh, nous regrettons qu'il qu y puisse y avoir euh, ces, ces grèves-là pour une année que nous pensions qu'elle serait. Euh, calme, qu'elle se laisse stable et les gens allaient dérouler leurs enseignements jusqu'aux examens parce que nous venons de sortir euh, de la signature ou en tout cas de la réalisation d'accords historiques qui ont duré plusieurs mois de grève et dans lesquels euh, ces accords-là euh, nous pensions euh, que véritablement nous allions arriver une année hum, sans grève et que malheureusement au dernier moment nous, nous assistons à une grève des enseignants et des élèves donc de regret parce que du conséquence pour les parents d'élèves qui sont dans le désarroi, conséquence pour des élèves qui de plus en plus, surtout ceux qui sont en classe d'examen, on constate qu'ils ne vont pas faire cours et c'est une perte euh, du point de vue du, du quantum horaire. Est-ce qu'ils pourront faire, euh, est-ce qu'ils pourront assurer tout le programme Est-ce qu'il y aura cette stabilité-là etc., etc. Donc ça c'est un premier regret. Mais le deuxième élément c'est que euh, ça montre que aussi que l'éducation est un secteur que nous devons préserver, préserver à l'abri de, de, de ces jeux de ces, du jeu des acteurs politiques. Et malheureusement, peut-être ça déteint et même ça se prolonge jusque dans cet espace-là. Et la conséquence, c'est que ce sont ces, ces grèves-là. Mais euh, pour dire qu'au-delà de, de, de, de ces aspects-là, n'oublions pas que que ce soit les élèves, que ce soit les acteurs, les enseignants, que ce soit même ceux qui sont dans, dans l'administration, c'est des acteurs multicasquettes. Au-delà de leur fonction d'enseignant, au-delà de leur fonction de, de gestionnaire d'élèves ou d'élèves, ils sont des citoyens. Et donc, on ne peut pas dissocier le fait d'être enseignant ou d'être élève ou d'être dans l'administration ou d'être même un acteur de la société civile, peut-être de, de la politique ou de de de, de, de, sa, de la possibilité ou le droit peut être de choisir ou d'appartenir à, à une à une organisation politique, d'autant plus que c'est reconnu par la par la, par la constitution. Donc l'idéal aurait voulu qu'il y ait cette euh, Ce juste arbitrage, c'est juste milieu, que des responsabilités euh, soient prises à telle enseigne que les gens puissent dissocier la fonction d'enseignante et près de la fonction d'un de, de parti politique ou d'appartenir à un parti politique, de telle sorte que près les deux pourront se faire sans qu'il y ait des conséquences sur, sur l'école. Malheureusement, euh, nous sommes au regret de constater que la frontière a été franchie, il n'y a pas eu cette, cette euh, limite pour que plus les gens dans leurs actions puissent préserver l'école et parfois même c'est l'école qui en paye un, un lourd rubis et c'est un regret pour nous constatons' que peut-être qu'il peut y avoir des conséquences en termes d'apprentissage de, de cours non, non, non tenus ou parfois même d'élèves perturbés et parfois quand même les élèves perturbent l'école, parfois ce n'est pas une seule classe et parfois ça peut-être toute une commune parce que tout simplement au nom d'une de solidarité de corps ou extra. Donc il y a ces, ces aspects-là qui vont et qui, et qui reviennent. Mais nous, nous pensons que pour la Costep nous regrettons. Et nous appelons à ce qu'il un dialogue autour de, de, de, de cette question-là pour que véritablement l'école soit épargnée, même si euh, la politique ne peut pas ne pas être faite, mais véritablement que, que l'école soit à, à, euh, épargnée dans ce jeu des acteurs. Et d'autant plus que nous avions lancé l'alerte, parce que dès le début, nous avions parlé que 2023 serait une année préélectorale. Et qui dit préélectorale comprendrait qu'il se pourrait qu'il y ait des manifestations qui pourraient être... Se produire et malheureusement, ça s'est produit d'autant plus que il y a une autre nouvelle donne aujourd'hui. Euh, les élèves, euh, l'âge du vote. À, à régresser, c'était 21 ans. Aujourd'hui, à 18 ans, les élèves sont, les, euh, à 18 ans, on peut voter. Et si vous vous rendez compte quand vous êtes dans un lycée déjà à partir de la première ou de la terminale, donc vous êtes, euh, vous pouvez voter. Donc ça devient euh, euh, un potentiel électoral, un potentiel d'électeur. Et sur ce, on ne peut pas empêcher aux, aux, aux politiques d'aller vers ce, d'aller cette quête délecteur là. Et donc c'est que l'école par le nombre important élève en âge de voter il regorge il devient un enjeu, un enjeu objet de compétition pour les pour les différents acteurs politiques et ça se voit que euh, les collègues en train de subir les, les effets de cette politique là. D'accord. Euh, docteur, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en période de pré euh, campagne, euh, donc euh, des arrestations, des campagnes, des manifestations, il y en aura toujours. Et on a assisté à des arrestations d'enseignants qui ont eu à participer donc, aux manifestations à cause certainement de leur appartenance politique. Quelle appréciation avez-vous de l'immixion aujourd'hui de la politique dans le cadre pédagogique Oui, vous avez euh, la politique au sens euh, est bon, premier du terme mmh. euh, et même consubstantiel à l'enseignant. Si vous vous souvenez, les plus grandes luttes ont été portées par des enseignants. Euh, Momo était un enseignant Senghor, de job. donc il y en a des, des centaines et qui ont même fait l'histoire du pays même mmh. donc si euh, la, la politique signifiant dans le sens de formation des citoyens, d'éveil conscience, de, de, des consciences donc d'inculquer des valeurs de citoyenneté, de civisme il n'y a hum, pas de mal à s'écrire euh, politique et, et enseignement, ou en tout cas politique et éducation. Donc, dans ce cas précis-là, on est obligé, ou même, c'est même euh, inséparable. Donc, ou même, même la fonction première, même de la politique, vient jouer celle de l'enseignant Donc, on vient cliquer aux valeurs, et ça, on l'a vu. Et que dans beaucoup de partis politiques, si vous vous souvenez, dans les années 60, 70, avec les, les quatre courants, ensuite dans les années 80, quand on est parti au multipartisme multi, multi, multi intégral, et il y avait dans les exigences de, de, de, de, de mettre en place ou de former un parti politique celle de formation des citoyens donc pour dire que la politique elle, elle joue un rôle important dans la formation dans l'inculcation, dans le fait d'inculquer des valeurs aux citoyens mais peut-être ce qu'on n'a pas compris c'est qu'aujourd'hui cette sorte de, de politique politicienne qui fait qu'aujourd'hui c'est plus perçu en termes de, de violence en termes de, de, de, de euh, de heurts, de, de, de confrontation au point qu'il n'y a même plus euh, une éducation citoyenne dans, que devraient jouer ces partis politiques-là. C'est un peu cette situation-là qu'on qu regrette. Mais il est difficile de les, de les dissocier et on ne peut pas que l'on soit organisation de la société civile ou que l'on soit même de l'état dire que vous en tant qu'enseignant vous ne pouvez pas faire de la politique ou vous en tant qu'administrateur d'une école quelconque ou vous en tant qu'élève vous ne pouvez pas ne pas appartenir à une organisation politique il est difficile mais c'est de faire en sorte que comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il y ait ce juste qu'il y ait cette conscientisation de, de tout le monde à tel enseigne que l'ensemble, que ce soit l'acteur politique ou l'acteur euh, éducatif, qui puisse euh, assurer je, on, ses responsabilités, qu'il puisse, dans le jeu politique ou dans le jeu éducatif, exercer ses, ses fonctions, ses prérogatives avec autant de responsabilités pour un apaisement de, de, de l'éducation. Mmh. D'accord. Euh, C'est vrai, quand il y a attention, l'école doit être épargnée, euh, surtout en politique. Mais comment, selon vous, euh, si l'on sait que la politique y est déjà euh, Elle peut l'être. Euh, elle peut l'être à, à condition que um, les, les, les, les, les élèves soient d'abord formés parce que dans le cadre de nous à un moment donné aux élections législatives dans le cadre de notre programme LMDC, lycée moderne de la citoyenneté, où on a fait comprendre aux élèves qu'ils étaient des citoyens. Donc des activités de formation, de, des activités de formation sur le civisme, sur la citoyenneté, sur comment voter, sur comment peut-être plaider, comment faire de la politique, bon, entre guillemets, sans que ça ne se traduise par la violence. Donc une fois que les élèves auront compris qu'il est possible de faire de la politique sans que ça ne découle sur des situations de violence et des situations de manifestation, et je pense qu'il y a ça, cette éducation, en tout cas cette sensibilisation, ce plaidoyer qu'il y a à faire. Mais il y a aussi la nécessité de, de, de créer un cadre qui transcende les appartenances, dans lequel où on ne va parler que, que d'éducation, on ne va parler que d'école, on ne va parler que de bien fondé ou des vertus de, de l'école, pas de la science de la politique, maintenant peut-être de dire aux autres que peut-être s'il y a de la politique il y a peut-être d'autres espaces qu'il faudrait le faire et que peut-être dans le cadre des espaces qui ont été dédiés à l'éducation, à l'école, on ne va parler que peut-être peut des avantages de comment est-ce qu'on pourrait faire à ce qu'on ait une école que nous voulons, à ce qu'on bâtisse des citoyens qui euh, puissent porter le, le, le développement. Je pense que dans ce cas précis-là, on peut arriver à, à, à, à un apaisement de l'espace, on peut faire en sorte que euh, l'activité politique et l'activité même syndical ou même peut-être l'activité, la fonction enseignante puisse être dissociée à telle enseigne que peut-être qu il n'y aura plus de, de, de, de heures ou de manifestations au sein de, des écoles. D'accord. Et quelles sont vos préoccupations pour l'école euh, Préoccupation, c'est déjà euh, une école calme, une école apaisée pour que les élèves... Euh, puisse apprendre dans quiétude, puisse acquérir des connaissances et des compétences parce que c'est ça qu'on de qu pour que l'école puisse bâtir, puisse produire euh, le type de citoyen sénégalais que nous attendons de lui, c'est-à-dire un citoyen euh, enraciné sur les valeurs, un citoyen ouvert sur le monde capable de, de, de, de, de, de, de participer aux prochaines compétitions du donner et du recevoir ou dans ce monde-là ou celui qui compte, c'est celui qui aura plus de compétences, c'est celui qui aura plus de savoir, parce que le monde est à cette situation-là. Donc aujourd'hui, nous sommes passés de ce qu'on a appelé de la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est dans la révolution du numérique. Où on parle plutôt de la société de, du numérique ou de la société de l'universel. Donc si le Sénégal a besoin d'appartenir à cette société-là ou à ce monde-là, il faudrait que les élèves soient formés, il faudrait qu'on ait des citoyens bien formés, bien outillés pour pouvoir apprécier. Donc c'est ça une de nos et préoccupation. Et l'autre préoccupation, c'est qu'au-delà de, de ce calme dont, dont je viens de dire, c'est que nous allions vers euh, un enseignement de qualité. Un enseignement de qualité dans le sens où ce gap qu'il n'y ait plus d'abri provisoires, qu'il n'y ait plus d'école multigrade, qu'il n'y ait plus de classe plutôt multigrade ou qu'il n'y ait plus de classe double flux. Et de plus en plus, il en existe dans certaines zones, malheureusement, et faire en sorte que ces gaps-là soient réservés. Donc, faire en sorte qu'ils recrutent. il y avait un programme de recrutement de ces enseignants, un gap d'enseignants. Donc, pour nous, il va falloir que l'État du Sénégal comble. Il faudrait d'abord que les abris provisoires soient, soient remplacés. Nous ne sommes pas contre l'existence d'un abri provisoire, mais il faudrait qu'il qu réponde à son nom, c'est-à-dire qu'il soit provisoire. Mais vous voyez des, des abris provisoires qui peuvent durer 7 ans, 8 ans, voire même 10 ans. plus ça, ce n'est plus un abri provisoire. Donc faire en sorte que, et même de, de, de, de passer par ces études-là, il y a eu un modèle qui a été proposé par le ministère de l'Éducation et nous, nous avons fait on, une programmation d'un modèle local et ça nous a permis peut-être de gagner une, pour là où l'État peut de quarantaine de milliards, pour nous on s'est retrouvé à une vingtaine de milliards, donc il est parfois, il est possible de, de construire des écoles locales où on va utiliser les matériaux de ces locales, de faire en sorte que ce gap en termes de, de classe physique pourra, pourra, pourra, pourra être résolvé. Donc en dernier lieu je vais parler de ce que j'ai appris tout à l'heure pour l'environnement des apprentissages, parce que pour moi c'est important. S'il y a l'enseignant dans la classe, s'il y a les élèves eh, il faudrait que l'environnement, que les élèves se sentent bien, qu'il y ait un environnement sain, que les filles par exemple puissent disposer de toilettes euh, au même titre que les garçons, qu'il puisse y avoir de l'eau dans ces écoles, qu'il puisse y avoir de l'électricité, qu'il puisse y avoir un mur de clôture pour protéger les enfants, qu'il puisse y avoir un, un environnement euh, euh, Accueillant avec des arbres, avec tous ce qu'il y a comme du verre, qu'il puisse y avoir un gardien notamment pour protéger l'école et que, que l'école ne serve pas de, de lieu d'entraînement de, de, de, de, de, pour des, pour des luttes extra ou pour d'autres activités et que même pour une, pour une municipalité ou pour une mairie quelconque, au nom d'une volonté de vouloir euh, disposer davantage de ressources financières, de transformer tout le long d'une école ou tout le pourtour euh, d'une école en un certain nombre de de cantines qui font que déjà il y aura cette sorte de, de nuisance de pollution sonore au point que les élèves ne sont plus concentrés et que ça peut même constituer un, un, un facteur de risque pour une déviance des élèves, notamment quand on sait que pour une jeune fille c'est autour du marché peut-être il y a peut-être um, des vendeurs qui sont là-bas et peut-être euh, les élèves ont besoin peut-être des choses dont leurs parents peut-être n'ont pas et ça peut-être un facteur de risque et ça peut même aller jusqu'à faire en sorte que peut-être les élèves ne, ne risquent de ne plus fréquenter l'école pour dire que oui il y a, il y a une possibilité d'avoir de l'argent très tôt et de laisser l'école. Donc c'est toutes ces préoccupations-là que nous, que nous posons, que nous portons et nous pensons que peut-être euh, il va falloir, pour les résoudre que nous allions vers, ce, vers cette concertation périodique et que les, des solutions puissent se trouver au moment où maintenant tout le monde va aller au dépassement de cette fonction, euh, de son de de appartenance, pour que nous puissions arriver à une, à une école apaisée, une école calme, avec un environnement accueillant, mais surtout avec un atteinte des objectifs tels que nous le voulons. D'accord. Euh, pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission « Encre et la plume » et nous recevons docteur Daouda Mohamed Djob, responsable suivi et évaluation euh, de la euh, COSIDEP. Euh, docteur, on est à deux voire trois mois de la fin de l'année scolaire et la situation risque encore euh, d'avoir des conséquences sur les résultats en fin d'année. Euh, quelle solution, selon vous, si l'on sait que les élèves, tout comme les enseignants, euh, ne sont toujours pas encore libérés? Euh, oui euh, déjà on, donc, au niveau de, pendant le, le conseil ministère, interministériel sur l'éducation avait, on avait fixé le calendrier scolaire et en le fixant on n'avait pas préjagé que, que ces violences là arrivaient déjà et qu'on qu commence à le voir et d'ailleurs on n'est même pas sûr est-ce que ça va se limiter là donc il va falloir en un moment donné faire une évaluation voir entre euh, les, les perturbations qu'il y a eu au sein de ce, ce mois-ci, comment est-ce que ça va se produire, et faire en sorte que de calculer, voire même s'il y a une possibilité avec tous les acteurs, de prolonger déjà pour permettre déjà aux élèves de... de, de de, euh, de rattraper ce temps perdu-là. Et je pense que ça commence à faire euh, tâche d'huile dans, dans plusieurs écoles. Et en tout cas, dans chaque lieu ou école où un enseignant a été emprisonné, ou un élève a été, a été dans les lieux de la détention, les élèves sont sortis. Et parfois, ça peut durer une semaine. Je sais ce si que je ne m'entends Jusqu'à aujourd'hui même, il y a des écoles qui ont, qui, des élèves qui ont décrété 48 heures voire plus. C'est l'exemple, je pense, de Saint-Louis. Et dans d'autres écoles aussi, Mbake, etc. Donc, c'est. C'est des grandes villes où parfois, c'est en train de perturber véritablement le, le, le, le système éducatif. Donc, il va falloir, euh, à un moment donné, faire une évaluation en termes de nombre de jours ou nombre d'heures perdues et maintenant réfléchir pour voir s'il y a une possibilité d'apporter de, des correctifs pour qu'ensuite soit respecter le calendrier tel qu'il a été établi ou, à défaut, maintenant, voir la possibilité de, de prolonger d'une semaine quinze jours. Ça, ça va dépendre maintenant de la, de la durée de... de de ces manifestations-là, mais déjà, déjà, réfléchir sur faire en sorte que euh, ces manifestations-là euh, cessent, même dans, au, au sein de l'espace scolaire. Et d'ailleurs, même je, euh, hier, dans, euh, je voyais déjà un parent d'élèves qui faisait déjà, en, en termes de recommandations, qui proposait que, que les élèves, euh, une fois après, dans les lieux de. Euh, pendant les manifestations, au lieu d'être détenus pendant une certaine période, que peut-être qu'on puisse leur imposer une amende que le parent va, va payer pour éventuellement pouvoir, euh, pouvoir continuer. Mais l'idéal, l'idéal serait que, euh, en tout cas, ces acteurs-là assez importants du système que sont les élèves, en tout cas, qu'on puisse leur permettre de, de, de, de faire leurs apprentissages à tel enseigne qu'il n'y ait pas de, de, de friction. Donc, c'est un peu ça notre, notre position. En tout cas, faire d'abord évaluer et ensuite, à partir de l'évaluation, maintenant voir quelle est la, la, la solution la, la plus appropriée et la plus rentable pour tout le monde afin que, nous allions, ou nous, afin que ces examens-là soient tenus à date écheue. Pourquoi pas tenter des médiations Oui, on, on l'a déjà dit. Et d'ailleurs, même en termes de médiation, il, il, il, il n'y a pas de... Euh, il y a le cadre dans, dans, déjà vous avez le, le groupe euh, euh, national des acteurs des acteurs de l'éducation et de la formation le GNPF qui regroupe à la fois l'État les syndicats, les acteurs de la société civile, mais si vous vous souvenez à la suite des accords, il y a eu un cadre de suivi des, des accords et donc pour moi aussi c'est ce cadre là c'est un autre cadre et en plus il y a euh, euh, les, les élections de représentativité qui ont permis de mettre en place les G7 et les G7 pour moi une fois qu'ils ont été élus et ils, ils, ils ne portent plus, chacun ne porte plus la casquette de, de, de, sa, de son organisation syndicale, vous représentez l'ensemble des enseignants donc il y a effectivement des entités qui peuvent se regrouper pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire une médiation à telle enseigne que véritablement l'école sera, sera préservée de ces, de ces, de ces, de ces euros ou en tout cas de ces manifestations de ces turbulences politiques là mmh. D'accord. Le danger auquel sont exposés les apprenants, ces derniers reçoivent des grenades lacrymogènes, personne n'en parle, mais c'est aussi un danger. Qu'est-ce que vous en pensez lors des manifestations On a vu euh, des grenades lacrymogènes qui ont atterri dans des écoles euh, et ce danger-là. Oui, euh, vous savez, euh, c'est difficile. Malheureusement, parfois, les, les écoles sont même parfois, je sais que euh, peuvent être l'objet de, de cibles même si au départ peut-être c'était pas ça donc dans, dans le feu de l'action ou parfois en fonction des, des, des affrontements qui peuvent avoir lieu entre manifestants et forces de l'ordre des grenades de lacrymogènes peuvent, peuvent, euh, euh, peuvent atterrir au niveau des écoles et si on sait déjà pour l'élémentaire ou parfois pour le préscolaire, vous avez des enfants qui sont assez fragiles assez vulnérables, ça c'est un et le deuxième élément c'est que vous pouvez avoir des élèves avec des antécédents médicaux, parfois ça peut être des élèves asthmatiques, d'autres peut être qui ont des problèmes des difficultés respiratoires et on ne le sait pas et que ces situations là peuvent véritablement aboutir à une à des situations regrettables et donc il faudrait que dans ce maintien de l'ordre que les, les forces de l'ordre aussi puissent identifier les, les, les, les, ces, ces, ces services publics-là ou en tout cas ces liens. C'est comme par exemple aujourd'hui en, en guerre, le fait que, quelle que soit la, la, la, la durée ou la des affrontements, personne n'ose bombarder les hôpitaux parce qu'on sait que. Donc, c'est faire en sorte que véritablement ces, ces exemples dans le, dans le cadre du droit international puissent être aussi reconnus en matière de forces de l'ordre. Que peut-être certains euh, édifices publics, notamment les écoles, puissent être épargnés au même titre que les hôpitaux, etc. Donc, euh, il y va de cela. donc Je pense que dans ce cas précis-là, il nous appartient, nous, en tant qu'acteurs, de jouer dans cela et de conscientiser davantage les, les, les différents acteurs pour leur dire que, oui, il peut y avoir manifestation il peut y avoir affrontement entre manifestants et, et forces l'ordre. mais aidez-nous à préserver l'école, aidez-nous à faire en sorte que euh, les élèves ne soient pas touchés ou que les, les jets de grenades lacrymogènes n'atteignent pas ces, ces espaces scolaires-là qui parfois regroupent ou en tout cas regroupent <rire> d'individus de, de, assez vulnérables par leur âge, parfois par des antécédents médicaux qui peuvent, que, ils peuvent être victimes de, de situations. D'accord. Euh, docteur, à cet égard, selon vous... Euh, euh, qui doit prendre ses responsabilités Oui, à partir du... du au moment du séisme euh, avec la situation du 14-15 jusqu'au 16, je pense que nous, nous avions sorti une déclaration où, pour dire que qu'il appartenait déjà en premier lieu au président de la République d'engager un dialogue sincère avec tous les acteurs. Parce qu'au-delà de, de, de les appartements politiques extra, lui, il est au-dessus au de la mêlée. Donc il est le, le, le père de la nation Et la stabilité de, euh, du pays le, le fait que les gens euh, Parce que chacun d'entre nous euh, il, est le, il est responsable il est responsable de notre sécurité, il est responsable de, de notre accès à certains services, notamment l'éducation, notamment à la santé, etc. Donc au vu de, au vu de cette, cette responsabilité-là dont il est, il est le garant, pour, euh, il devrait, en tout cas nous on a pensé qu'il fallait qu'il appelle à un dialogue sincère de, de tous les acteurs, et ensuite, maintenant, les gens vont, vont, vont, vont discuter de façon sincère maintenant pour véritablement arriver à trouver une solution. Parce que c'est autour de la discussion, c'est autour des, des, des, des échanges que peut-être que nous allons vers, les, vers des pistes de, de solutions qui pourront être beaucoup plus euh, durables pour que cette, cette paix-là soit, en tout cas, cette stabilité dont nous, nous rêvions puisse, puisse, puisse, puisse avoir lieu. Mm -hmm. Euh, Avez-vous un commentaire à faire euh, sur les enseignants qui se disent être victimes de tentatives d'assassinat euh, comme le cas de Dambouche euh... Regrettable, regrettable. Euh, ce n'est même pas la, Ce n'est pas, pas la personne de, de, de euh, une tentative d'assassinat. Elle est, elle est regrettable pour tout le monde. C'est pas la personne de de, de Damboy en tant que secrétaire général de, de syndicat que c'est extrêmement important. Mais en tant que citoyen seulement, ça aurait été moi, ça aurait été une autre personne. Il est, un, il, est il appartient de, de, de le condamner parce que je pense que nous ne sommes pas dans une dans une jungle, on est dans un état de droit et c'est pour éventuellement garantir la sécurité de tout le monde qu'on se dit qu'on est dans un état de droit qu'on est dans une république ou en tout cas une partie de nos prérogatives on la conférée à l'état et à l'état de veiller cela donc c'est regrettable que, que c'est situation-là euh, puisse arriver, c'est regrettable que le, le cette, euh, en tout cas la violence atteigne ces moment là et, et nous nous le, nous le regrettons et nous demandons, nous appelons à tout le monde de, de revenir à la raison, revenir à la raison pour la stabilité, mmh. revenir à la raison parce que euh, il y a d'autres défis qui nous qui nous interpellent. Qui, qui fasse qu'on ne doit pas, en tout cas, euh, affaiblir nos forces sur des, sur des carrières personnelles ou sur des positions euh, personnelles, mais faire en sorte comment réfléchir pour faire converger l'ensemble de nos forces, pour maintenant relever les, les défis de l'émergence, les, les défis du développement sur lesquels euh, nous nous faisons face. Par, contrairement ou en tout cas euh, au même titre que les d'autres dout, pays qui sont dans une même situation Donc, pour mmh. moi l'urgence est ailleurs au-delà de la politique où les positions partisanes ne, ne peuvent pas ne pas, euh, ne pas apparaître mais parfois c'est le Sénégal qui est au-dessus et, et d'autant plus que euh, si vous, nous sommes dans une zone euh, ce qu'on appelle un cercle de feu l'ensemble des pays qui nous qui nous qui nous, qui nous entourent sont dans une situation assez chaotique et il ne faudrait pas que euh, la situation que nous vivons actuelle euh, puisse avoir, euh, euh, nous ne souhaitons pas l'opportunité qu'il qui y ait le développement de, de, de, au point que le chaos se produire. Donc il y a de la responsabilité, il, il va falloir peut-être qu'il qu y ait une prise de conscience que l'urgence de préserver le Sénégal est plus importante que notre appartenance ou nos positions personnelles. D'accord. Euh, concernant les accords signés avec le gouvernement, euh, c'est vrai qu'une certaine accalmie est notée depuis un bon moment. Euh, selon vous, l'État ne devrait-il pas essayer de maintenir cette aubaine en procédant à l'appurement définitif des accords signés avec les syndicalistes Oui. Um, déjà, on s'est réjoui quand... Um, L'État et les syndicats ont signé ces accords que tout le monde a considéré comme, comme, comme historiques. Donc ça, c'est un, un élément important. Mais on s'était dit qu'il y a aussi un, un, un cadre de suivi de ces accords-là. Et nous avons vu qu'à la suite de cela, il y a eu un léger remaniement. Donc il y a eu un remaniement, donc au nouveau ministre est arrivé. Et donc à la suite de cela, je pense qu'il a rencontré une fois les syndicats. Mais nous, nous nous disons qu'il faut que ces rencontres-là se tiennent le plus... Euh, comment ça s'appelle? Ce qui périodiquement. Donc, je trouve une échéance de tous les trois mois, tous les deux mois, afin que ces accords-là puissent être suivis pour que chacun, chacune des parties en tout cas puisse respecter ses engagements parce que si euh, cela n'est pas fait nous risquons de, de retourner à un cycle très vicieux de grève, de grève. et nous vous avons même vu euh, euh, le QCEMS qui a une fois euh, pris en partie certaines revendications et donc pour dire que il, y a, il faut anticiper et pour anticiper euh, pour jouer ce rôle de veille-là, nous avons appelé à s'écrier ces concertations-là. Donc, il faut que les gens se concertent, il faut trouver un carnaval dans lequel les gens vont se, vont se revoir périodiquement pour anticiper. Parce que nous avons déjà fait un gros travail qui a essayé de prendre des engagements, de signer des accords historiques, mais il reste du chemin à faire. C'est-à-dire que le fait de suivre ces accords-là, le fait de suivre les engagements de l'ensemble des, des parties prenantes, et que ce soit à travers le, le président de la République, il y a eu un certain nombre d'engagements de, qu'il avait pris ou des directives qu'il avait donné le conseil intermédiaire ainsi que les différents ministres donc il y a plusieurs questions qu'il faudrait qu'il faut qu'il faut traiter et le fait qu'il y ait signé que que l'on ait signé ces accords là ne suffit pas donc il faut eh, que ce cadre de suivi là puisse fonctionner de façon plus euh, euh, Comment ça s'appelle de façon plus dynamique, de façon la plus dynamique possible, c'est-à-dire que le fait que les gens se rencontrent et quand les gens se rencontreront, je pense qu'ils discuteront et une fois qu'ils discuteront, je pense que des solutions pourront être trouvées. Donc il faut il faut discuter, il faut se rencontrer, il faut que ce cadre de suivi là puisse fonctionner euh, le plus large possible. D'accord, euh, docteur, en tant qu'organisme de la société civile en faveur de l'éducation, euh, quel a été votre apport dans cette concorde entre les deux parties. Oui, je pense que la, euh, la COSIDEP a, a joué un rôle assez important en étant un peu au juste milieu, pour déjà euh, rappeler à l'ensemble, à chacune des parties prenantes, ses prérogatives, ses responsabilités, ses engagements. Et c'est ce que nous continuons de jouer. Et à cela, nous dirons, c'est pourquoi nous appelons à ce qu'il y ait ces concertations-là puissent se poursuivre. Donc, il faudrait que dans ces deux parties-là, parfois, qui peuvent être euh, assez euh, euh, radicales dans leur, euh, dans leur position, qu'il y ait un acteur, peut-être, qui joue un peu dans le cadre de ce rapprochement-là. Et je pense que la course des Bios, dans la construction de consensus fort, dans la construction d'anticipation de, de, de, à ce que ces, ces, ces parties-là n'arrivent pas à, des, à des, combats, euh, des combats, si je peux m'exprimer ainsi, radicaux, mais qu'il fait en sorte d'arronir les angles, de faire en sorte que nous tous, nous sachions que les, nous, avons, nous défendons une seule et unique... École, une une, un seul et un seul exercice d'éducation. Donc, nous jouons ce rôle-là de consensus, de, de rapprochement des, des, des différentes parties et maintenant, puisqu'en cela peut être le nécessite, de rappeler à chacune des parties ses engagements, de les, de les respecter pour, euh, pour, pour un apaisement de, du secteur de l'éducation. Donc, je pense que nous l'avons fait et nous avons joué ce rôle-là durant toute euh, la phase de grève qui a assez duré jusqu'à la, la signature des accords et des engagements. Et je pense que nous, nous, euh, tout le monde monde a constaté la, la place qu'avait jouée la, la COCIDEP dans, dans, ses, dans la signature de ces accords-là. Et ce rôle-là que nous continuons de jouer, comme je l'ai dit au début de mes propos, ce rôle de veille, d'alerte, de euh, trouver de faire en sorte que des consensus forts soient trouvés au sein de, euh, du secteur de l'éducation pour, pour la bonne marche, pour une éducation gratuite de qualité inclusive. Les élections de représentativité euh, se sont donc déroulées il y a quelques jours. Euh, quelle lecture vous en faites, surtout avec l'innovation cette année, avec le vote électronique Oui, euh, déjà, euh, on se réjouit, nous, en tant qu'acteurs de, de, de l'éducation. Et Je pense déjà, je vais terminer par, la, par ce que vous avez dit, le vote électronique. Et un, c'est déjà le, le vote électronique. Ça veut dire que le secteur de l'éducation a, a montré, ou en tout cas a, a, a, a montré aux acteurs politiques qu'il y avait la possibilité d'aller vers un euh, bulletin unique. Ça c'est un, c'est une première leçon que nous, que nous pouvons tirer de cela. Et deux, c'est de montrer qu'on pouvait faire de la, de la politique sans peut-être ait toutes ces manifestations, tous ces remous-là. Oui. Donc je pense que les acteurs, les organisations syndicales ont fait leur campagne, ont procédé à leur vote, Jusqu'à ce que s'en suive une proclamation des résultats avec euh, les, les différents syndicats qui sont, qui, ont, qui sont venus en tout cas représenter le, le, le G7. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une autre leçon que peut-être les politiques doivent apprendre de, de l'éducation. Donc, il est possible de faire des campagnes, qu'il est possible de faire de la politique, de, de faire des, des élections de représentativité, de choisir sans qu'il y ait terrain Donc, les acteurs, je pense qu'en aucun moment, euh, vous, en tant qu'acteur de la presse, vous avez signalé pour des cas de, de, de manifestations ou de violence entre les différents, différents syndicats. Donc, pour dire que ça, c'était un exemple pour mmh. nous sur lequel euh, les acteurs politiques doivent euh, se pencher et faire en sorte que se dire que si les syndicats l'ont réalisé, nous nous devons être en mesure de le faire. Mmh. Donc, ça, c'est un. Et le deuxième élément, c'est de c'est un sentiment de, de de fierté. Fierté dans le sens où au, au moins le secteur de l'éducation a montré qu'il qu y avait une vitalité démocratique. J'avais constaté que peut-être les, les syndicats sont, sont, sont... On a fait des élections de représentativité, de, de nouveaux syndicats sont arrivés et peut-être d'autres sont sortis, comme la, le cours normal des justice et ça c'est quelque chose de salutaire pour montrer aussi il y a une sorte de vitalité. Donc, d'où euh, L'intérêt de, de, de, de travailler et peut-être de lancer un, un appel à ces différents euh, secteurs euh, syndicats qui vont représenter l'enseignement, donc de se dire que de se départir de leur casquette de, de secrétaire général d'un syndicat ou d'une organisation syndicale, mais de se dire que vous, en ce moment précis autour de la table, vous représentez, vous défendez l'enseignant, vous défendez la fonction enseignante. Mmh. Donc d'aller vers la. Vers, hum, euh, de trouver des, des consensus forts, de discuter sur des, sur, des, sur des questions qui traversent leurs appartenances mais qui concernent l'éducation. Et donc ça, c'est un élément que nous aurions aimé, que peut-être autour de la table, que les, que les syndicats portent pour, pour la bonne marche de, de, de l'école. Donc vous approuvez ces élections parce que beaucoup de syndicalistes doutaient de la fiabilité du vote électronique non, nous, en tant que COSIDEP, on a été le premier à, à dire qu'il eh, faut euh, qu'il y ait ces, ces élections de représentativité. Ça a été notre, notre combat en un moment donné, nous, nous l'avons porté. Et je pense que nous sommes aujourd'hui satisfaits d'avoir montré qu'il y avait. c'était important de... de, de c'était important d'aller de, vers des élections de représentativité, au moins pour permettre de, de, de trouver des, des, des interlocuteurs assez crédibles, des interlocuteurs qui puissent permettre maintenant de. Parce qu'à un moment donné, avec la, la floraison de, de, de syndicats dans le secteur de l'enseignement, peut-être que c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec ces élections de représentativité, au moins, on est sûr qu'on a des acteurs. Hum, et calibrer des acteurs avec des noms avec un nombre assez réduit qui permettent maintenant de discuter autour de la table donc ça nous nous, nous, nous, nous, nous réjouissons que le combat que nous avons porté pour, une, pour la mise en place de ces élections de représentativité là euh, est arrivé à son terme et qu'aujourd'hui euh, des élections se, se, se fassent euh, sans tambour ni trompette et que euh, les, les meilleurs en tout cas ce qui, qui les enseignants ont jugé euh, digne de les représenter les ont, les ont choisis nous, sommes, nous en sommes fiers et, et satisfaits et félicitons euh, tous les syndicats d'avoir participé déjà, mais féliciter ceux qui ceux qui viennent euh, d'arriver au, autour de la table de la négociation et maintenant de dire que nous serons ensemble pour éventuellement que, euh, de, toujours dans des luttes pour une école de, de qualité, pour une éducation dans un climat euh, apaisé avec euh, l'objectif d'atteindre des résultats vers 2030. D'accord. Euh, docteur, une dernière question. Euh, c'est quoi le cri de cœur de la COSIDEP aujourd'hui avec euh, les tensions politiques qui ne cessent de monter avec la récession d'enseignants et élèves, euh, ce qui euh, risque donc euh, d'impacter fortement les cours et le front social actuellement en ébullition C'est quoi votre cri de cœur euh, Le cri de cœur, c'est déjà hum, faire en sorte que l'école soit épargné du jeu des acteurs politiques il faudrait qu'il nous aide à épargner l'école du jeu des acteurs politiques et le deuxième cri de cœur que nous, que nous faisons donc comme on l'a dit dans le cadre de notre déclaration nous appelons le, le, le, le président de la république à appeler, les, à, à appeler les différents acteurs à engager un dialogue sincère avec l'ensemble des forces vives de la nation donc, avec l'ensemble des acteurs, pour que véritablement, nous puissions aller avoir cette stabilité, cette tranquillité-là, pour que l'ensemble des secteurs puissent fonctionner de façon normale, de façon et ensuite que ces résultats-là soient atteints. Parce que tant que les tensions vont, vont continuer, ce ne sera pas tout simplement l'école qui sera impactée. Nous l'avons vu, la santé peut-être ébranlée, l'éducation, l'économie. Donc, il y a c est, c est des prolongements dans différents secteurs et, et il est évident que ce n'est pas souhaitable. Donc, notre cri de cœur, c'est véritablement en tout cas que l'ensemble de ces acteurs-là puissent s'asseoir autour d'une table, que les gens engagent un dialogue sincère porté et piloté par le président de la République parce qu'au-delà de tout, c'est lui le, le, le, le, le chef de l'État. C'est à lui que qui est confié les destinées de ces pays-là. Donc, c'est véritablement cet appel que nous lui lançons. Donc, un dépassement et un engagement. Donc, l'appel à un dialogue, euh, engagé un dialogue sincère avec l'ensemble des, des parties prenantes pour véritablement... Euh, un espace scolaire apaisé pour une éducation qui puisse se faire sans, sans, sans heurts ni, ni manifestations. D'accord. Euh, votre dernier mot, c'est la fin de cette émission déjà Oui, euh, vous remerciez Sylvie, vous remerciez de ce l'opportunité euh, euh, euh, euh, que vous m'avez permis, ou en tout cas que vous avez permis à un acteur de l'éducation, que nous sommes là, la COCIZEP, de parler sur cette situation-là. Et nous osons espérer que peut-être... Euh, nous aurions une oreille attentive à, à nos interpellations, nous aurions une, une oreille attentive à la recommandation forte que nous venons de faire, c'est-à-dire de, de relayer auprès du président de la République, d'engager un, à, à, un dialogue sincère pour que véritablement l'école en sorte gagnante et d'une manière beaucoup plus générale pour que le Sénégal s'en sorte gagnant parce qu'au-delà de tout nous, le Sénégal est au-dessus de tout que l'on soit enseignant, que l'on soit élève que l'on soit acteur de la société suffit comme nous, le Sénégal est au-dessus de nous et à nous de, de, de le préserver pour véritablement le, la, la conquête ou donc cette, cette, euh, ce combat que nous avons engagé vers l'émergence il ne pourrait pas se faire s'il n'y a pas de stabilité, il ne pourrait pas se faire si nous n'avons pas un capital humain euh, fort. Et ce capital humain, est le seul laboratoire qui le produit, c'est l'éducation. Donc nous avons besoin d'une éducation, d'un secteur éducatif stable, calme, qui puisse maintenant permettre de produire le type de Sénégalais que nous avons besoin pour porter l'émergence. En tout cas, merci à vous, Docteur uh, Daouda Mohamed Diop, euh, responsable suivi évaluation de la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique la COSIDEP. Mm. Merci d'être notre invité ce matin. Merci à tous les auditeurs euh, qui nous suivaient euh, depuis 9 h Merci à Diao Diallo pour la mise en onde et à Bachir Sissi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.